Alors. L'over, il est là. Bibo! Oh, oui, oui, oui, oui, Toute sa vie tout tourne autour du romantisme. <rire> Alors. Oh, c'est moi. C'est facile. Le chanteur, Tu as les platines? Ah, bah oui, oui. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Oh, oh, évident. Baby du groupe. Tu je pense à Popo parce que. Ah, oui. C'est vient d'avoir un bébé. Bibop, faut tout lui dire. Ouais. <rires> le, lover. Le, lover. le lover. Il est là. il est il pas là <rires> Il est là avec moi, il est là <rires> Bibop. Bibop oh, Oui Toute sa vie, tourne autour du romantisme. C'est un amoureux de la vie, un amoureux de tout. Ouais. Facile. Oui. Papy. Oui, Facile. Oui. Il oui. est Il est là Il est là Oh le cuistot. Le chef ah, Steph, Steph, ah bah c'est Steph. Steph, Steph, Steph. Steph, Steph, Steph, Stephen. c'est Stephen Perez. Ouais, il fait des trucs. <rire> il fait non, il fait bon truc. fait des bons trucs. Des trucs. Le danseur. Le danseur très cher. Notre non le truc, c'est que Aaron, il est... il C'est la night night club. DJ, on a dit... Après, même dans les cours qu'on faisait... Ouais, il était là. Après, il y avait Jordan aussi qui avait fait une... Jordan, Parce que si on a le bras... Si on a le bras comme ça... Ça, c'est Jordan, ça. Pour l'émoji, on a Jordan. Ah. Tu vois, on ben, rien à Paris, mais. Oh. Oh, ça va, j'en vois pas tant que ça. Mais... Bon, allez, Marianne. <rire> oui, oui, Oui, c'est posé. Allez. Suivez notre saison sur Société Générale Rugby. On compte sur vous. Bye.